Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de Foundry VTT euh, Notamment des petites astuces que j'ai découvert le, au fil de mes pérégrinations On regarde ça tout de suite Donc, euh, je voulais vous parler de la configuration et paramètres dans Foundry VTT Parce que quand je l'ai eu, je me suis directement jeté sur la création d'un monde Et euh, rajouté des modules et ainsi de suite, mais sans trop regarder Notamment la configuration Et avec euh, un peu de recul, je me rends compte que le chemin des données utilisateurs euh, semble pertinent alors pour ma part de le modifier. Alors il, était, il était dans les méandres de mon répertoire C système, dans, dans Programme Data euh, User et ainsi de suite. Et j'ai préféré euh, le retirer, le mettre dans mon répertoire Data, donc D, et j'ai créé un dossier, Foundry, et dedans j'ai glissé toutes mes ressources graphiques et sonores pour les avoir en accès rapide lors de création de, de scènes. Euh, de monstres, d'images, et ainsi de suite, de tokens, euh, au lieu d'aller à chaque fois rechercher dans le, mon explorateur et de, de glisser euh, de glisser ici et là les, les ressources que j'avais besoin. Maintenant, je les ai directement dans mon user data. On va voir ça euh, directement tout de suite, une fois que j'aurai lancé Foundry VTT. Donc, euh, tout simplement, euh, je vais aller rapidement. Je veux créer une créature. Je, veux, je crée un article. Donc, on va l'appeler Gros Méchant. Ouais, ça, ça va à tout le monde. Gros Méchant. Voilà. Petit accent sur le jeu, Ce serait super sympa. C'est de, la, de la faire en, en français correct. Je sauve. Euh, je vais euh, lui rajouter une image. Donc, je vais en bas. Je pousse, Et donc, je suis arrivé dans User Data. Le fameux euh, répertoire euh, utilisateur. Et j'écris. Euh, moi, j'avais créé euh, trois dossiers où dedans j'ai déjà mis mes ressources musique, token et image. Et je vais dans images, monstre et j'arrive en effet là sur les extractions PNG de, de mon bestiaire 4 en PDF. Euh, donc ils ne sont pas renommés correctement, et c'est ça le problème, c'est que je ne sais nullement lequel c'est. L'avantage bien sûr, c'est que j'ai directement, sans aller le chercher, en allant en bas dans choisir un fichier, et me perdre dans les méandres de mes, de mes sous-répertoires. Euh, donc, ce que petit, petit reproche, c'est que juste à côté là, il y aurait un petit, une petite miniature de l'image, ce serait top, ou en passant la souris dessus, enfin bref. Je le sélectionne, hop, et j'ai mon fameux gros méchant. Ah, bah ben, d'ailleurs, je suis bien tombé, au hein, pif, euh, gros méchant, la, la tête de l'emploi. Euh, je ferme. Euh, un truc super important aussi, maintenant, que tu recules. et plus on travaille, et plus on en met, et, et plus on se dit que ça, ça devient le, le Bronx et c'est de créer des dossiers et sous-dossiers euh, donc là pour le coup là, là j'ai créé des dossiers un, dossier, un gros dossier créature un dossier texte et dans le dossier créature j'ai créé deux sous dossiers un mort vivant et euh, créature étrange donc le gros méchant euh, il y a peut-être une tête de mort vivant je vais le glisser dans euh, dans mes morts vivants voilà le gros méchant euh, ouais donc ça l'utilitaire donc après je ne pense pas que je travaille comme ça hein créer des sous-dossiers, peut-être par euh, soit session ou par euh, euh, on va dire une campagne, voilà. Euh, avoir. enfin voilà à voir chacun créera ses, ses dossiers comme il le souhaite, mais euh, c'est très, très utile de les créer, donc je vous rappelle pour d'ailleurs chaque entité hein, chaque entité, donc c'est à dire les scènes, notamment les scènes on peut créer des dossiers euh, pour les le bestiaire, on peut créer des dossiers euh, pour les c'est pareil, on peut créer des dossiers, j'ai créé Calmitude et qu'on va Salon Royal un petit côté, un petit, petit côté calme euh, donc les dossiers, très important euh, donc pour créer un dossier c'est un de plus simple je crée un dossier, donc là, je vais l'appeler excusez moi je vais l'appeler euh, PNJ pourquoi pas PNJ, je peux lui choisir une petite couleur donc, euh, PNJ, il est gentil, je vais le mettre en rose. Ok, crée. Donc là, je me suis créé un dossier PNJ. Donc là, je pourrais euh, rajouter des images ou du texte euh, et que je pourrais glisser dans le dossier PNJ. Voilà. Euh, les petites choses que je voulais vous montrer. Ah oui, et euh, pour euh, petite question que je me posais, euh, on a, en tant qu'MJ, on a souvent besoin du chat pour voir les, les GD qui sont lancés. Euh, les, euh, les commentaires qui peuvent être euh, donnés par les, euh, les joueurs et en même temps si on est en combat on a besoin de, de voir euh, le combat tracker pour savoir qui joue à, à quel moment et ainsi de suite euh, donc je me demande comment je fais il va falloir que je switch entre chacun à chaque fois et en fait non il suffit de faire un clic droit sur un de ces icônes donc euh, du coup moi pour le combat tracker clic droit et j'ai euh, la fenêtre qui se détache et je peux la mettre au jeu pareil par exemple pour mes scènes je peux les mettre ici alors à mon avis euh, moi je me limiterais à combat tracker parce que ça peut vite euh, devenir euh, un peu euh, comment dire illisible par la suite et on peut, on peut tous les mettre mais euh, ça peut être utile à des moments on a juste besoin d'ouvrir le, le dossier tout en gardant le chat euh, de visu c'est euh, voilà Côté, clic droit et on arrive directement sur la fenêtre qui se détache. Voilà euh, le son. Je, viens de, je crois avoir compris hein, le contrôle du volume général. Donc, il y a un contrôle volume du général qui est pour le MJ et pour les joueurs. Il y a l'onglet playlist, ambiance et interface. Donc, les playlists, qu'est-ce que c'est ben, C'est tous les, les musiques que, euh, que votre MJ pourra lancer. Donc, pour ma part, moi j'ai Calmitude, Salon Royal et Combat. J'en ai mis quelques-uns et on peut régler le volume justement selon la sensibilité de chacun euh, l'ambiance et eh ben c'est tous les sons euh, comment j'avais vu rapidement dans ma première vidéo euh, c'est tous les sons qu'on peut mettre ah, non, excusez moi je me suis trompé c'est ici euh, tous les sons qu'on peut mettre euh, les zones de son et c'est justement le contrôle du volume ambiance qui permet de régler le son euh, Lorsque le joueur, euh, rentre dans cette, avec son personnage, rentre dans cette zone, il peut augmenter ou descendre le son. Et l'interface, c'est tous les sons inhérents euh, au, au bruit que, que génère le logiciel. Hein. Notamment dans le combat tracker, il y a des fois quelques, quelques sons qui peuvent être émis euh, pour euh, d'avertissement et ainsi de suite euh, aux au joueurs et au MJ, bien sûr. Donc euh, voilà, voilà les petites choses que je viens de voir. Il y en a bien d'autres, mais... Euh, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, à bientôt.